Bonjour, euh, je m'appelle Touya, je suis installée au Maroc et on va faire aujourd'hui euh, une vidéo sur euh, ce joli bonnet avec ce, ce très joli motif. Donc si vous voulez si vous voulez savoir comment je l'ai fait, restez avec moi. Du suis du on aura besoin d'un crochet, moi j'ai un crochet ici 3,5 selon votre laine, donc vous utilisez de, de, de, le crochet convenable on aura besoin d'une aiguille, de ciseaux et d'un mètre, je vais faire pour une petite taille, taille de bébé donc de 0 à 3 mois, donc je vais travailler euh, des mailles. Je vais, on va commencer par faire des les mailles donc le, tout d'abord on va faire le nœud du départ J'introduis mon crochet et je fais des mailles serrées. Je, je fais des mailles chaînettes, pardon. Je fais des mailles chaînettes, mais le nombre de mailles chaînettes dans, euh, que je dois utiliser il doit être multiple de 13. Donc euh, vous pouvez aller 13 par 13 par 13 comme ça, c'est un multiple de 13. Et pour un bébé, donc ça doit pas dépasser les 35 cm. Donc c'est pour ça que j'ai ma chaînette ne doit pas dépasser 35. Donc je vais faire je, je, je vais faire 35 cm en essayant d'avoir un multiple de 13. Le nombre il soit multiple de 13. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Voilà. Donc, et je continue. 2, 4, 6, 8, 12 et 13. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à la taille adéquate. Donc vous mesurez soit le tour de tête, soit vous prenez par exemple si vous voulez faire pour un enfant de 10 ans, c'est les environs de 48 cm. Pour une femme adulte, c'est entre 55, et 56 cm. Donc voilà, j'ai fait une chaînette de 65 mailles. 65 c'est un nombre divisible par 13 donc quand on le divise par 13 il donne un chiffre rond ça veut dire euh, 65 divisé par 13 ça donne 5 pas 5 virgules. donc 5 chiffres ronds donc voilà j'ai ma chaînette elle fait 65 mailles, c'est un, une mesure pour euh, bébé donc, et on, fait, on, on, on va on va Unir les deux points, les deux points, le point de départ et celui-là et la fin. Donc, mais il faut faire attention pour que la chaînette reste bien droite. Donc, il faut faire comme ça avec le, la main pour que ce soit bien droit. Puis aller l'unir au, au point de départ. Donc, on va en unir les deux pointes. Je fais une maille coulée. Après, je fais une maille chaînette je viens dans chaque maille je vais faire une maille serrée dans chaque maille tout le tour sur mes 65 mailles selon votre tour de taille donc vous faites une maille serrée dans chacune des mailles voilà on introduit le crochet j'introduis le crochet dans la maille je tire le fil pardon donc j'introduis le crochet je tire le fil j'ai deux boucles sur le crochet et je fais tomber les deux boucles. Voilà, c'est ça, c'est la maille serrée. Donc on continue tout, tout le long du travail et on se retrouve. Voilà, j'ai fini le tour, j'ai fait le tour en maille serrée. Donc j'arrive à mon point de départ. Je, je m'introduis dans, dans, la, dans la première maille et je fais une maille coulée donc je fume et je, je fais une maille chaînette et je recommence comme tout à l'heure je fais le tour en maille serrée tout tout le tour je vais le faire en maille serrée donc j'ai fait ma maille chaînette oui donc et je fais le tour en maille serrée comme tout à l'heure donc un autre tour de maille serrée Voilà, on a fini le, notre deuxième, le deuxième rond de mailles serrées. À ce niveau-là, il, il vaut mieux vérifier que vous avez toujours le même nombre de, euh, de mailles qu'au départ. Donc, moi j'avais 65, j'ai toujours 65 mailles. Donc, je termine par, je vais fermer le, le rond de ce tour là avec une maille une maille coulée dans, dans la dernière maille. Voilà, dans la première, je veux dire. Voilà ma maille coulée et vous devez vérifier que vous avez le, toujours le même nombre divisible par 13 ou au multiple de 13. Donc et je fais une, je fais maintenant une maille chaînette une maille chaînette et, et je, il est préférable pour ne pas vous tromper dans le nombre de mailles dans cette maille chaînette vous mettez votre euh, un petit marqueur un petit quelque chose. Donc voilà j'ai une maille chaînette je fais après Je vais faire deux mailles serrées, deux mailles serrées. Donc, on va commencer ce tour. Donc, deux, dans, dans la dans la, une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième. Après, qu'est-ce qu'il faut faire Je vais compter. Voilà, c'est ici qu'il y a ma maille. Je vais compter une, deux, trois, quatre, cinq. Sur la sixième, je vais prendre le fil dans 6e pour faire une bride mais pas une bride normale regardez je fais comme ça et je tire le fil autant que je peux autant que je peux jusqu'à arriver jusque là et puis je, je prends le fil je prends le fil je fais tomber deux, deux boucles et ensuite je fais tomber les deux dernières boucles voilà donc on va faire ça 11 brides comme ça 11 brides comme ça voilà donc, j'introduis mon crochet, je prends le fil, je le tire le max, au maximum comme je peux. Donc, et je, et je prends le fil encore une fois, je fais un b deux boucles, et ensuite deux boucles. C'est les brides, mais avec ce fil tiré. Donc, voilà, je vais faire ma troisième bride. Je fais tomber deux boucles, ensuite les autres, deux autres. Ça, on va le faire pendant, on va faire 11 fois la même chose, 11 brides comme ça. C'est ma quatrième. Dans la même maille, on fait ça dans la sixième maille. 5 Je fais 5 Cinq. 7 8, 7 8 9 10 et 11 et la dernière voilà qu est que je fais après, après je saute une, deux, trois, quatre, 5. et je vais dans la sixième et je fais une maille serrée dans la septième aussi. Je fais une maille serrée. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, on a fait dans la sixième et la septième, on a fait deux mailles serrées. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on va compter encore, on va refaire le même ce qu'on avait fait déjà ici. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, je vais, prendre, je vais faire 11 brides allongées. Donc, des, des, des brides rallongées comme ça. Donc, voilà. Je fais ma première bride. La deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à la onzième. Trois j'en ai trois maintenant si vous avez le, le compte le, le bon le nombre de mailles vous allez avoir vous n'allez pas avoir de problème donc avec les motifs parce que regardez le motif qu'est ce qu'il y a dans le motif donc on laisse cinq mailles il a une maille c'est la sixième et vous avez 5 mailles donc le motif là il se il se tricote sur 11 mailles plus les deux ça fait 13 donc c'est pour ça qu'on demande euh, que ça demande un nombre de mailles divisible par 13, parce que le motif nécessite 13 mailles au total. Donc on fait là 11 brides comme ça, on laisse 5 mailles, on fait 2, 2, brides, 2 mailles serrées, on laisse 5 mailles, on fait, dans, la, dans la sixième on fait notre, nos 11, euh, euh, brides. On 11 brides, et on laisse 5, ensuite 2 mailles serrées, et ainsi de suite, tout le tour. Okay, je continue ça avec vous. Voilà, je fais mes, mes brides. 2, 4, 6, 8. J'en ai 8 ans colite. Pour un alum. 10 et 11. Alors, voilà j'ai fait 11 après donc je compte une je laisse une deux la maille où j'ai travaillé c'est celle là donc je compte celle-là une deux trois quatre cinq et dans la et dans la sixième je vais faire une maille serrée dans la septième également je vais faire une maille serrée ensuite je laisse cinq cinq mailles dans la sixième je fais le même travail et je fais ça tout le tour et on se retrouve donc on arrive à la fin du tour donc j'ai fait mes motifs Ils sont, fait comme j'avais 65 mailles donc ça me donne 5 motifs 1 2 3 4 5 vous ça dépend du nombre de mailles que vous avez, de départ que vous avez fait moi j'en avais fait 65 pour un bébé donc et ça me donne 5, 5 motifs il me reste donc 5, 5 mailles que je vais je vais les laisser et aller dans la première là où j'ai mis mon marqueur pour arrêter le tour donc je, je mets ici mon crochet pour faire une maille coulée donc, et je vais faire encore et je vais faire encore une maille chaînette je remets mon marqueur pour ça, pourquoi je mets les marqueurs pour que vous fassiez attention au nombre de mailles. N'ajoutez pas de, de mailles serrées, sinon vous aurez un nombre supérieur à ce qu'il faut. Donc, et je fais. Dans la première, je fais une maille serrée normale. Là, on fait attention. Donc, dans la deuxième, je fais une maille serrée normale. Donc, elles étaient faites dans le tour d'avant, c'était des mailles serrées. Là aussi, je fais pour les deux premières, c'est des mailles serrées. Là, pour le motif, qu'est-ce que je fais? Je, je prends regardez. Voilà. Donc je, je, prends, je prends, mon crochet, je vais par je, je, je m'introduis par ici, ici avant, avant la première bride. Je m'introduis et après et, et, et, et j'enveloppe j'enveloppe la bride. La première bride, faut la chercher, pour la séparer des autres, et donc, et je sors, et je sors par, je sors vers l'arrière. Je fais, je, je vais pas faire une bride, je vais faire juste une maille serrée, mais une maille serrée comme ça. Donc, la même chose, je vais, je m'introduis entre la première et la deuxième bride, et je sors entre la deuxième et la troisième, et je vais faire une maille serrée. C'est des mailles serrées par derrière, par derrière je pense qu'on appelle ça. Donc, je m'introduis, donc entre les deux brides, la bride que je vais travailler, entre, entre, je m'introduis avant et je sors après la bride. Et je fais une maille serrée. Je fais une maille serrée. C'est comme ça, je fais pour les 11 Pour les onze brides, je fais la même chose. Donc on s'introduit toujours avant et on sort après la bride. Je prends le fil et je fais mon maille serré. Je, je m'introduis avant et je sors. Je prends le fil, je le tire et je fais tomber les deux boucles. Je continue donc... Pour les 11 brides, on fait des mailles serrées, mais pas derrière, comme ça. Donc, je m'introduis avant, je sors après, je prends le fil et je fais tomber les deux boucles. Voilà, et la dernière, voilà. J'ai 11, 11 brides, comme ça, derrière, là j'ai 11 brides. Je vais sur la, les deux brides, les deux mailles serrées que j'avais là, je vais faire deux mailles serrées. Encore, mais là, maintenant, normal, des mailles serrées normal Je m'introduis, je prends le fil, je fais tomber les deux boucles. Et je répète pour le motif, comme tout à l'heure. Donc je m'introduis avant, je m'introduis avant la première bride, je sors après la première bride, je, je tire le fil, je tire le fil, j'ai deux boucles sur le crochet et je les fais tomber. Voilà. Et je fais la même chose pour euh, tout le tour. Je continue avec vous ce motif là. Et après, vous continuez. Voilà. Et, je, et là, j'arrive à mes deux mailles serrées d'avant. C'est des mailles serrées. Donc, je les fais des mailles serrées normales. Je, donc, euh, je m'introduis dans, ici dans la main. Et je fais ma maille serrée et pour les autres motifs on fait la même chose pour le, le, le reste des motifs on fait la même chose que tout à l'heure et pour les deux mailles serrées là on les fait normal et quand j'ai, voilà j'ai terminé tout le tour et j'arrive à mon point de départ donc j'enlève le marqueur j'enlève et je fais une maille coulée dans la, la maille Dans la main, il y avait le marqueur. Donc, je fais une maille coulée et après, je fais une maille chaînette. Quand je fais la maille chaînette, je mets toujours mon marqueur comme ça. J'aurai pas de maille. Faites attention, c'est ça le problème. Donc, pour ce, ce tour-là, qu'est-ce qu'on va faire On va faire des mailles serrées normales. Tout le tour. On va faire une maille serrée ici. Et des mailles, mailles serrées sur les mailles du motif aussi. On va faire tout le tour des mailles serrées. On va faire 4 tours. 4 tours de mailles serrées. Et vous remettez toujours votre marqueur. Comme ça, vous vous rappelez là où vous avez commencé votre point. Et vous faites euh, celui-là 1. Et trois autres ce tour-là et trois autres tours de mailles serrées et on se retrouve. Euh, j'ai terminé mes quatre euh, rangs, mes quatre rangs de mailles serrées et j'ai fermé. Je, je suis arrivée là, j'ai fermé avec une maille coulée. J'ai fait une maille chaînette déjà. Donc, mais à ce niveau-là. Vérifiez le nombre de mailles, parce que pour la suite on va faire encore des motifs, donc il faut avoir toujours le même nombre de mailles qu'au départ. Vérifiez vos mailles pour voir si vous n'avez pas augmenté le nombre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant J'ai fait maille, une maille chaînette pour commencer, et je fais, je vais faire sept mailles serrées. Une, 2 ma troisième, la quatrième, cinquième, six et sept mailles serrées. Voilà, j'ai fait. Ça. Là maintenant, je vais descendre, je vais compter. Là, j'avais fait onze brides, donc j'ai une, deux. Je vais au milieu. Je vais chercher le milieu de ce, de ce motif, puisque j'ai onze. Le milieu c'est la sixième maille, donc 1, 2, 3, 4, 5, ici. Donc je garde mon crochet et je reviens, 1, 2, 3, 4, 5, dans la sixième qui est là, je viens, j'introduis mon crochet, j'introduis mon crochet et je vais faire une maille serrée. Voilà, hein? j'ai fait une maille serrée. Et cette maille là je vais la sauter parce qu'on a déjà travaillé ici donc je vais la sauter je vais la laisser et je viens ici je compte je fais je vais faire des 12 mailles serrées donc une deux, ainsi jusqu'à 12 pour arriver ici je, là j'ai fait trois 6 8 9 10 11 12, 12. là au début j'ai fait 7 et entre les motifs là je vais faire 12 donc je vais chercher le milieu 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième c'est celle là donc je viens la chercher J'introduis mon crochet, je tire le fil et je fais tomber les deux boucles. Et là, pour continuer le travail, je laisse, je saute la maille là. Cette maille, je la laisse et je commence à compter 12 mailles, 12 brides. Pardon, 12 mailles serrées, 12 mailles serrées. J'en ai fait 4, 5, 6, 7, 1, 10, 11 12. Voilà. Et je refais la même chose. Je fais 12 mailles serrées. Et je viens sur le motif là, puisqu'il y a 11, donc je laisse 5 par ici et 5 par là, je prends la sixième et je viens l'attraper par le crochet, faire une maille serrée, puis laisser sauter cette maille, je, je saute cette maille, je la laisse, je, tra, je la travaille pas, et je viens faire 12 mailles serrées à partir du crochet, à partir de là, 12 mailles serrées, et aller attraper encore la sixième maille, et faire une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. J'ai attrapé mon dernier motif, donc il me reste là, normalement il doit rester 5 mailles. 5 avec les 7 qu'on avait fait ici, ça fait 12, donc... Et je viens donc ici j'introduis mon crochet j'enlève le marqueur et je fais ma maille collée et, et je fais une maille chaînette ensuite on va recommencer le travail qu'on avait fait depuis le début donc maintenant on va refaire ce motif encore une fois, mais à ce stade-là, vérifiez toujours le nombre de mailles. Voilà, on va faire une maille serrée. J'ai fait une maille euh, chaînette. J'ai commencé le rang, le tour là, par une maille chaînette. Voilà, je la recommence. Voilà ma maille chaînette. Si vous voulez mettre toujours. Votre marqueur, si vous vous rappelez, c'est bien donc, donc je fais ma maille chaînette et je commence. Je fais une maille serrée, deuxième maille serrée et je compte 1, 2, 3, 4, 5 et je viens sur la ciel ici. Je vais faire, je m'introduis là dans cette maille là. Je les cinq, on, a, on avait compté ce qu'on avait fait ici. On avait compté 1, 2, 3. 4, 5 et on s'introduit dans la 6ème pour, pour faire des brides cette fois. Donc, mais les brides qu'on tire, donc qui on tire. Une, un, on. Voilà, on va faire 11. 2, on va répéter le rond qu'on avait fait avant. C'est le même tour, c'est la même chose. Donc 3, on fait 11, on fait 11 et on compte 1, 2, 3, 4, 5, à 6 dans la sixième on fait une maille serrée, dans la septième on fait maille serrée, puis on compte 5, on laisse 5, on ne les travaille pas et on va sur, sur la sixième maille. La sixième maille et on fait le, les 11 brides, brides à tire comme ça. Donc. Et ça, on va le faire tout le, pendant tout le tour. 2, 4, 5. de faire et la onzième bride là. et là je compte une deux trois quatre cinq et, et je fais dans la sixième je fais une maille serrée dans la septième je fais une maille serrée et je continue mon travail je compte cinq cinq cinq euh, je, je laisse cinq et je viens sur la sixième Faire, faire le même motif qu'ici. Et ça, on va le faire pendant tout le tour. On avait déjà fait comme ça, ici. On a fait 11, 11 brides, 2 mailles serrées, 11 brides. Et en dessous, on laisse 5 de ce côté et 5 de ce côté. C'est la même chose. Enfin, on refait ce, ce tour-là. Donc, à la fin de votre tour, il doit vous rester 5, 5 mailles. Donc, 5 mailles et on vient à la fin faire une... donc la fin, je fais ma maille coulée je vais faire ma maille coulée ici et je fais une maille chaînette après qu'est-ce qu'on va faire Tout, euh, dans, euh, dans euh, ce tour après ce motif on avait commencé par faire les deux mailles serrées ici, et puis, on avait, pris, et on avait fait les mailles serrées par derrière, dans le motif. Donc, on va refaire la même chose ici. Donc, voilà, ma première maille serrée. Je fais ma première maille serrée ici. La deuxième maille serrée normale. Et puis, dans le motif, je vais introduire le crochet avant la première bride et le sortir après et faire ma faire le, le fil doit rester derrière, doit rester derrière. donc j'introduis le crochet je le sors je prends le fil et je fais ma serre et je, je le tire pour faire mon serre on refait la même chose donc on fait les 11 les 11 brides avec maille et comme ça on va faire les 11 brides avec les mailles serrées par derrière comme ça et les deux, les deux mailles serrées ici on va les faire normal et le reste euh, du tour, ça va être comme ça le tour suivant après on va faire quatre rangs de mailles serrées comme on avait fait ici et puis on va refaire la même chose le cinquième rang le cinquième tour on, on, on attache le motif au travail et donc euh, on va continuer jusqu'à la hauteur souhaitée selon la, la, la taille de, pour qui vous travaillez ce, vous faites ce bonnet pour un bébé donc il y a une mesure euh, 14-15 cm pour l'adulte c'est autre chose et ainsi de suite Donc, on va on va se retrouver après avoir fait la hauteur euh, souhaitée voilà j'ai terminé euh, pour mon bonnet, puisque ce sera un bonnet un bébé. pour un bébé, je crois que c'est suffisant. J'ai que trois motifs. Après, on va faire les diminutions et en plus, on n'oublie pas la bordure qu'on va mettre. Parce que, dans ce, regardez dans ce bonnet là, il y a, le, il y a la, la, la partie que l'on est en train de travailler. En plus, on va faire une bordure à la fin donc il faut en tenir compte dans les mesures euh, là dans, dans, moi j'ai 9,5 ici en plus il faut quelques lignes pour diminuer donc ça va faire donc 10 10 10 cm 10 et demi 10 10 et demi plus la bordure donc ça peut faire jusqu'à 12 12 et demi cm et là j'ai j'ai noté les mesures les mesures pour euh, les tours de tête, une idée approximative de ce qu'il faut avoir. Donc, pour l'âge entre 0 et 3 mois, donc le tour de tête, ça peut être 32-35 cm. Quand on fait la chaînette, on mesure entre 32-35 cm, c'est ce que j'ai fait, et puis la hauteur. La hauteur, euh, euh, ce fait comme ça, là, là, la hauteur c'est comme ça, donc euh, ça, ça peut aller jusqu'à 14 cm. Donc je suis dans les Si vous faites pour deux, un enfant de 3 à 6 mois, voilà 35-40 pour le tour de tête. Donc quand vous faites la chaînette, si vous n'avez pas l'enfant à côté de vous, mais si vous l'avez, vous mesurez avec la chaînette autour de sa tête. Donc 32-35, en plus pour ce, ce bonnet, on avait dit qu'il fallait un multiple de 13. Donc vous avez vu que le motif, il se fait sur 13 mailles. Donc Et, et voilà les hauteurs. Voilà les hauteurs. J'espère que c'est visible pour vous. Voilà. voilà donc euh, euh, voilà pour euh, les mesures on passe maintenant qu'est ce qu'on va faire après moi après mon dernier motif je fais euh, vous donc vous, vous rappelez quand on fait le motif on prend les mailles on fait des mailles serrées mais par derrière après je fais un rang un rond en maille serrées un rang en maille serrée maintenant et je fais ma euh, j'ai fait ma maille coulée quand j'ai fini et une maille et une maille chaînette que j'ai là, donc là qu'est-ce que je vais faire? On va commencer les diminutions. Les diminutions, comment on les fait? Voilà, je prends la première maille et puis je vais dans la deuxième. J'ai trois boucles sur le crochet, je les fais tomber ensemble. Donc sur deux mailles, je vais voilà comme ça, comme si j'allais travailler la maille en maille serrée, mais je ne fais pas tomber les boucles. Je vais sur la deuxième je prends une autre maille et je fais en, ensuite tomber les trois boucles en même temps donc c'est comme ça je vais faire tout le tour comme ça voilà sur euh, je, euh, je fais les diminutions sur chaque deux mailles tout le tour on va faire Qu'on termine, donc j'ai terminé ce rond. J'ai terminé ce rond, j'ai fermé avec une maille serre, une maille coulée, et là je fais ma maille chaînette. Et je vais refaire la même chose. Donc je vais sur la maille suivante, je prends deux mailles et je fais tomber comme ça. Donc je vais dans la maille. Je vais dans la maille suivante, j'ai mes trois boucles maintenant, je les fais tomber en une fois. Et je continue le rond, tout le rond comme ça. Voilà, quand j'arrive à la fin du rond, l'ouverture elle est plus petite, beaucoup plus petite. Donc je fais une maille coulée vers la fin là. Et je vais couper le fil. Mais je vais laisser un fil long pour pouvoir l'utiliser pour faire la couture. Comme ça. Je prends mon aiguille. Je vais faire des points comme ça. Et puis tirer sur le fil. Je, je tourne mon travail. Je tourne comme ça. Je vais l'intérieur du bonnet pour pouvoir continuer la couture. Maintenant qu'on a terminé la, la couture du haut du bonnet, on va vers le bas. Je vais faire un nœud, je vais faire un petit nœud là. J'introduis le crochet dans les mailles serrées qu'on avait fait au début. Je tire le nœud. Et... Je vais faire trois mailles en l'air. mailles en l'air je sais un petit peu donc et dans chaque dans chaque euh, bride qu'on a ici euh, non dans chaque maille serrée qu'on avait fait avant je vais faire une bride tout autour du bonnet pour pouvoir faire la bordure après J'ai pris le bout du fil qui, a, qui, qui restait, je l'ai pris, je l'ai caché en dessous des, des, des brides à l'intérieur. Donc on fait le tour et on se retrouve. Une fois que j'ai fini mon rond de brides, je viens à la, euh, la, la première, les trois mailles chaînettes que j'ai fait, fait au début. Et sur la troisième, j'ai introduit mon crochet pour faire une maille collée. Après, après, qu'est-ce qu'on va faire Je vais, je vais introduire mon crochet. Je vais prendre le crochet. Je vais par derrière et je vais faire euh, comme une maille, une maille coulée. Voilà, je vais faire une maille coulée. Voilà. Et je fais trois mailles chaînettes. Après, je viens et je fais une bride relief en relief avant. Je, je, je recommence. Je, je fais un jeté. J'introduis le crochet avant la bride. Je le sors après. Et je continue comme si je faisais une bride normale. C'est une bride en relief avant. La deuxième sera une bride relief par, par derrière. Donc, je, je, je, je fais un jeté. J'introduis le crochet par derrière avant la bride et je le sors après. Je tire le fil. J'ai trois boucles sur mon crochet. Je sors, je laisse tomber deux et ensuite je laisse les tomber les deux. Donc on va faire une maille bride, une bride en relief avant et une bride en relief derrière. Donc voilà. On va faire ça tout le rang. Puisque j'ai un petit bonnet, donc un bonnet de bébé, je ne vais pas faire une grande bordure. Mais vous, vous pouvez continuer. Faire une bordure de 3-4 cm, c'est comme vous, vous voulez. Voilà. Voilà, je fais un jeté. Et je fais un Une fois par là, prise par ah, devant, une fois prise par derrière. ça va donner des brides en relief et des brides qui se mettent à ce ça donne plus d'élasticité à la bordure donc je continue comme ça pour continuer le nombre de rangs que vous voulez selon votre selon la grandeur de votre bonnet voilà finalement j'ai fait trois trois tours de, de, de pour la bordure donc j'ai fini je vais couper mon fil couper le reste voilà mon bonnet est terminé maintenant voilà une fois notre, notre travail terminé on peut l'embellir par, par des petits des petites perles ou bien des, des strass brillantes donc au niveau là comme ça au niveau de en bas de chacune de ces des motifs on peut mettre, par exemple, des strass, et ça fera plus joli. comment on peut le laisser sans rien mettre, pour le petit, on peut aussi, on peut aussi j'ai des petites strass. Voilà, des petites strass comme ça. On peut les coudre, on peut les coudre et ça fera plus joli. Euh, voilà ce que ça donne le petit bonnet avec des strass. J'aimerais bien savoir votre avis dans, dans les commentaires. Voilà. J'ai mis des petites strass. Pour le grand, les strass sont un peu plus grosses. Donc, pour qu'elles soient plus visibles sinon. Voilà. Je suis impatient de savoir votre avis.